Oui, Voilà, c'est le brouillon, c'est-à-dire que c'est la mise en page que j'ai fait. Euh, il a fait des esquisses euh, dans la bonne suite de, de ce qu'il raconte, et cette page-là euh, n'arrive pas encore chez moi. C'est-à-dire qu'il décalque d'abord ses personnages et une partie des décors pour après euh, reproduire ceci sur une, une, une bonne feuille, c'est-à-dire qu'il fait ces personnages comme ça quelques petits traits pour indiquer l'herbe l'herbe là derrière tantin il y aura un arbre ici il y a de l'eau une espèce de marais comme ça Et voilà, voilà le petit calque avec le dessin que Hergé, parce que c'est toujours Hergé qui dessine, il met ça sur une feuille vierge et il commence à décalquer l'esquisse. Voilà. Que après, il retravaillerait, il mettra, il mettra les détails comme ça, on laisse l'eau. Et voilà. Alors, c'est <coughs> ce dessin-ci qui arrive chez moi. Et c'est à moi de jouer alors. C'est-à-dire que je ferai autour des personnages de... que j'ai à dessiner, je complète le décor, c'est-à-dire l'arbre, alors le marais, avec l'avant-plan de l'herbe, comme ça. Et par exemple, pour ce qui concerne les, le marais, euh, il y a des plantes aquatiques, j'ai des documents, ici, d'après lesquels je dessine ces plantes très caractéristiques. Il y en a des petits, là. Et voilà je finis le crayonner assez, assez précis. Bon, ça, ça prend bien sûr beaucoup plus de temps que je le fais maintenant. Voilà, en laissant toujours de la place pour que j'ai après peu dessiner ces personnages et les mettre à l'encre. Et à ce moment-là, quand les personnages sont faits, moi, je passe mon décor à l'encre. Alors voici le résultat. C'est le dessin terminé avec, bien sûr, les phylactères, les ballons. Euh... Quand le dessin est terminé, euh... il est envoyé chez le photographeur et alors, il nous retourne une épreuve. Euh, on appelle ça un bleu parce que les traits sont, très, euh, sont imprimés en bleu. Ici, c'est en, en gris. Alors, aussi, euh, nous recevons un film avec le trait noir. Et c'est sur ce, cette épreuve, sur ce bleu, que les, les, choses, les couleurs seront mises. Il s'agit donc d'étendre la couleur sans tache, sans nuage et sans débordement de toujours bien repérer la couleur, la même couleur d'une page à l'autre bien sûr, de conserver les couleurs des pulls verts, des chemises ou de, de, des vêtements ou même des décors pour qu'on les retrouve parfaitement d'une page à l'autre. Il a des gants. Ah, il a des gants. Erreur. Vous voyez, quand le coloriage est terminé, le film du trait noir a été fait à part et en a plat pour qu'à l'impression, le trait noir soit bien net et non pas obtenu par euh, un tramage. Ce qui lui enlèverait évidemment, ça n'était en cas de petit décalage. Les phylactères, les bulles, en réalité, ça s'appelle des phylactères, restent en blanc parce que le texte est mis par après, mais dans des langues différentes. Donc, chaque fois, il faut que ce, cet intervalle reste libre. Ici, vous l'avez en coréen, hein, je crois.